pas vous manger. Si vous êtes timide, vous devez ressentir assez souvent ce bouillonnement, la peur, la peur de l'autre, la peur des autres, la peur de vous-même peut-être. Vous pouvez d'ailleurs vous poser cette question, est-ce que vous avez davantage peur des autres ou peur de vous-même, de vos réactions, de perte contrôle Face à la peur, J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Face à la peur, il y a deux types de réactions. La paralysie et la fuite. Il y a aussi une troisième réaction qui peut être l'agressivité, mais on va se concentrer sur la paralysie et la fuite. La paralysie, elle peut être votre posture extérieure. On referme les épaules, on se fait tout petit, on est comme un hérisson qui se met en boule et qui espère surtout qu'on ne va pas le remarquer, qu'on va le laisser tranquille. La paralysie, c'est un peu comme mourir là, maintenant, tout de suite, pour être sûr de ne pas mourir une deuxième fois et pour de vrai. Et puis, il y a la fuite. La fuite, c'est je détale. Je fuis cette réunion le plus vite possible. Je fuis ce cocktail en utilisant toutes les excuses bidon, imaginable. Je fuis cette fille parce que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Entre la paralysie et la fuite, entre la, la paralysie qui est cet état de mort vivant, cet état anesthésié, et la fuite qui nous empêche de vivre bien le moment présent, ce désemparement. Entre les deux, il y a ce sentir vivant. Se sentir vivant, c'est un état agréable, avec euh, des sensations, des émotions, mais pas des tsunamis qui nous mettent dans les cordes. Une forme de tranquillité énergique. Et pour atteindre cet état, vous avez un outil. Si, si, vous avez un outil, je vous assure. Même si on vous mettait en prison, vous auriez toujours cet outil formidable qu'est la respiration. Il existe de très nombreuses techniques de respiration, mais il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'elle permet justement de se situer sur ce point d'équilibre entre l'anesthésie et l'agitation. Cette technique s'appelle la mise en cohérence cardiaque. et J'en ai déjà parlé sur ce site. La mise en cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer très régulière, un peu plus lente et plus profonde que d'habitude. Le principe est très simple. Vous allez inspirer, pendant 5 secondes, vous bloquez un tout petit peu et puis vous expirez pendant 5 secondes également. Sur le web, il y a des vidéos vous trouverez très facilement qui vous accompagnent avec un métronome pour être sûr que votre respiration est tout à fait régulière. Vous faites ça pendant 5 minutes et vous allez sentir à quel point vous êtes relaxé, tranquillisé, votre niveau de calme va augmenter, vous vous sentez quelque part plus solide. Vous savez, notre inconscient se base sur notre état physique pour juger de la situation. Donc si vous êtes agité, que vous avez une respiration saccadée, comme ça, eh bien euh, votre inconscient sonne l'alerte générale. Tandis que si vous adoptez cette respiration régulière, sur la durée, eh bien, votre mental va considérer que, même si vous étiez stressé au départ, va considérer que c'est OK, il gère, tout va bien. Un petit truc que vous pouvez faire, que je pratique personnellement, c'est d'associer des pensées, des phrases, à vos différents cycles de respiration. Comme l'exercice dure 5 minutes, vous pouvez par exemple associer chaque minute de respiration à une phrase précise pour petit à petit augmenter votre niveau de tranquillité. Par exemple, inspirez et sur l'expiration, vous pensez, vous n'allez pas le dire tout haut puisque vous êtes en train de respirer, mais vous pensez dans votre tête, je me pose. Faites ça pendant une minute, puis la deuxième minute, vous allez penser, je ralentis. Et ensuite, je choisis le calme. Et à la quatrième minute, je suis calme. Et à la cinquième minute, je suis. Je suis tout court. Je suis vivant. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Alors la prochaine fois que vous sentez la peur vous assaillir, promettez-moi de penser à respirer. C'est super important. Vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous, parce qu'il y en aura d'autres.